Salut les cocos, salut les wheelers, salut les wheelers d'Alsace, on se retrouve à Tannes Dans le Haut-Rhin. Oui parce qu'on fait pas que des balades dans le Barin, sachez-le, hein. Et tous les EDPM sont les bienvenus Mais combien de distance aujourd'hui tu, tu veux nous le dire, Jani Mais c'est bien sûr On va faire exactement 60 km, on part du Vieux on va jusqu'au lac de Crute, un, un spot magnifique qu'on va vous faire découvrir, et ben c'est parti Et vous savez pourquoi il y a plusieurs euh, de couleurs de tuiles là-haut Non, là, absolument pas Bah, c'est pour bon, qu'il ne pas dedans Dit sa Allez, c'est parti, on y va maintenant. On démarre cette aventure le long du Rangenkopf, le vignoble le plus méridional des Grands Crus d'Alsace. Hein, vignoble millénaire Cette voie verte va nous permettre de découvrir tous les villages de la vallée en alternant pistes cyclables, petites rues et routes calmes dans un cadre naturel, architectural et industriel particulièrement remarquable mais c'était sans compter en début de balade sur les caprices de mamie la roue linibore de Yannick. Alors Yannick hein Encore un problème avec la roue En ce moment ça, ça n'arrête pas quoi, c'est euh, au fur et à mesure que ça avance. Euh... Qu'est-ce qu'elle a cette fois Mais je sais pas, regarde, ici t'as des traces, donc à mon avis ça doit frotter ça tout ça. Glouton de la roue. La voiture, contre, Où te caches-tu <rires> Bon alors Salvatore, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'histoire de la vallée de la Ture C'est dégueulasse, hein franchement de me faire ça, c'est dégueulasse. M'humilier devant un public comme ça, devant 2 millions de téléspectateurs, tu m'humilies comme ça Je sais pas, j'ai pas révisé, excuse-moi. Mais il y a un mot magique pour ça, tu le connais. L'instant culture Occupée depuis le néolithique, la vallée de la Ture est sous l'Antiquité un point de passage stratégique pour les Romains dans l'axe commercial entre l'Italie et les Flandres. Au 7e siècle de notre ère, un moine évangéliste nommé Amarin part du couvent de Luxeuil et s'établit dans cette contrée pour y construire une chapelle et fonder un couvent qui donnera à sa mort l'autre nom de la vallée, la vallée de Saint-Amarin. Si la culture de la vigne, du blé et de tous les métiers liés à la forêt sont mentionnés tout au long du Moyen-Âge, c'est au XVe siècle que l'exploitation minière va faire la richesse des seigneurs locaux et préparer les mutations économiques à venir. Car au XIXe siècle, l'industrialisation de ce territoire, impulsée par le rayonnement de l'industrie textile mulosienne, va permettre l'émergence de filatures et usines textiles dans toute la vallée, au point de pouvoir concurrencer les usines textiles anglaises de Manchester jusque dans les années 60. Si aujourd'hui la page textile est bien tournée, la vallée a su diversifier ses activités dans le domaine de la chimie, la papeterie et le tourisme. Alors, ça vous a plu Allez, c'est parti, on continue maintenant C'est la marre Et on continue nos pérégrinations à toute allure le long de la Ture sur une piste cyclable extrêmement agréable qui déroule au fil des kilomètres une qualité des paysages et de panoramas exceptionnelle. Accrochée à la montagne nord, la route nous offre une vue sur la vallée et la ville de Moche qui ne porte décidément pas si bien son nom. Avant c'était Moche, maintenant c'est magnifique. Mais non, ils sont pas si moches que ça, il faut arrêter. C'est dans ce cadre de ride idyllique que la fraîcheur modérée de la journée donne à Salvator le goût de prononcer un message personnel à notre camarade de ride Jean Mathieu. Petite dédicace, Jean Mathieu. T'as vu Ça pique pas tant que ça finalement, on a un ciel bleu, il fait bon, il doit faire 5-6 degrés, et puis ça se réchauffe. Et c'est en plein cœur de la localité de Saint-Amarin que nous avons fait la rencontre de prestigieux caninacés. Alors, bonjour. Madame la poule. Auriez-vous un commentaire à faire sur le petit neige où nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on dit Hop là, guys, et On continue notre progression dans la vallée en admirant les postures originales de Salvatore qui, les fesses bien vissées sur sa Gateway, nous ouvre le chemin en direction de Fellerin, où les larges champs qui bordent la route vont inspirer notre virtuose de la roue à de nouvelles audaces. Je sais pas pour vous, mais moi, toute cette étendue de verre et de champs et de bouse, ça me donne envie de faire le fou On va y aller, on va faire un tour en off-road c'est un salvator heureux et joueur qui s'amuse comme un petit fou dans la verdure en taquinant ici ou là les oiseaux paisibles de la plaine, avant qu'il ne s'élance à toute allure pour rejoindre les copains sur le chemin qui le mène un peu plus au nord. C'est d'ailleurs aux abords du petit village de Derun que l'on se questionne sur les deux points essentiels d'Une Bonne Ride, la nourriture et la recharge de nos montures. Bon on va casser la croûte à croûte Yes C'est magnifique ici On voit même au loin en fait un peu de neige. Ouais, en attendant, on va chercher une prise. <rire> C'est en voyant au loin les ruines de l'usine de tissage du Fausse Bulle, qui date du 19e et qui marque l'entrée du village de Crute, que l'on espère pouvoir trouver une prise électrique disponible pour recharger sereinement nos huiles. Alors on se sent rassuré Non Toujours pas <rire> Parce que... Bon Finalement, nous continuons notre chemin en direction du lac de Crute en comptant sur la chance et nos calculs approximatifs pour revenir à notre point de départ. C'est super pompe! Bon. Cet espace aquatique, au milieu des montagnes et la lumière qui s'y reflète, donne un cadre formidable pour déjeuner et nous inspire à des réflexions singulières. Mais en fait c'est un lac artificiel donc euh, je pensais que c'était un, euh, un peu plus joli que ça mais là ça ressemble un petit peu à un, à un dépôt de munitions russe. Coucou Irina si tu veux Que Moi j'étais là quand j'étais tout petit, et l'ont vidé. Trois cas des poissons Je sais pas mais ils l'ont vidé il y a 35 ans ils l'ont vidé. Et ça m'avait impressionné parce qu'on avait marché là en bas et tout était vide. Là on n'a pas fait le tour, là on va peut-être le faire ou pas, ça dépend de Damien. Le oui, passionnant qu qui est venu mais il n'avait pas totalement chargé <rire> C'est pas bien Venez au rando avec les roues chargées Le chargeur avec l'adaptateur camping au cas où <rire> après une rapide et courte balade sur les bords rocailleux du lac de Crute où Salvatore a été le seul à avoir eu l'audace de s'y aventurer avec sa roue c'est désormais le chemin du retour qui nous attend. Bon et ben on rentre à la voiture maintenant. C'est parti, dans l'autre sens. Quel plaisir immense et incommensurable de se balader sous un beau soleil en espérant capter ces instants magiques où l'un de nous se casse la binette. Et ce est ce qu'ils attendent, c'est la chute <rire> <rire> Un petit peu quand même, mais euh, c'est pas pour faire le buzz. Hein. C'est pour qu'il s'améliore. <rire> c'est pour analyser la chute Bah alors Damien qu'est-ce qui se passe bah, bah bip bip Plus de patrie. Il reste encore 30% de, de trajet à faire. Hein. Que de quoi ça coupe jamais. Comme on peut remarquer, Damien voyage sur son visage entre la haine, la honte et la colère. C'est ça que tu subis chaque fois. <rire> Damien, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu brièvement ce qui, ce qui se passe actuellement Juste le petit bac quoi. Pif <rire> pif pi, plus de batterie. Entre à la maison. Oh là ça va en haut, c'est déjà pire. Bref, hein. ouais, je t'arrête là, on va est... Oh, oh, oh putain <rire> oh, oh, oh, <rire> Regarde moi ça 4 km à pied <rire> Ah avant Il se foutait de ma gueule quand j'étais là avec ma roue en train de galérer Puis là qu'est-ce qui se passe des, des, des, des... Et, Et tout voilà, tout de retour à Vieux-Tannes, après une sortie plein de péripéties, de jolis paysages, de nouvelles grimaces, de la part de Damien. Et surtout le plaisir immense de voir Damien marcher à la fin de rando pour, le fois pour une fois cool, que c'est pas moi, c'est Pour une fois que c'est pas lui. <rire> Il connaît trop bien ça lui. Voilà. N'hésitez pas, à envoyez vos dons pour une nouvelle roue, hein, vraiment on en a besoin là. Enfin, voyez bien qu'il n'a pas assez de batterie. Ou alors euh, des dons pour un programme euh, régime. <rire> Pour, pour nous deux alors hein <rire> <C 'est pas rire> Hop la guys et roule ma poule